Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et moi Zena. Et voici les, les prévisions du Scorpion pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, lundi, la lune sera dans la balance votre douzième maison. Vous pourriez avoir envie de vous isoler durant cette période. Vous n'auriez envie que de rester chez vous. Et c'est correct si vous étiez capable de travailler chez vous lundi, pourquoi pas. Il faut, durant cette période, éviter les confrontations et les débats inutiles. Et patienter car les prochaines journées seront beaucoup mieux pour vous et essayer, comme je vous ai dit, euh, de ne pas avoir recours à des moyens destructeurs pour euh, traverser cette période, comme par exemple, boire excessivement. Ces énergies sont passagères, alors un peu de patience. Durant euh, le, le, le, la journée de lundi, vous pourriez aussi avoir de la difficulté à contrôler des émotions des, des émotions intenses que vous pourriez avoir, qui pourraient s'agir de culpabilité, de jalousie, d'abus ou de manipulation. Comme je vous ai dit, patientez les prochaines journées seront beaucoup plus plaisantes pour vous. Je parle de mardi et mercredi la Lune sera dans votre signe. Quelle appréciation de la beauté que vous aurez, quel optimisme et quel enthousiasme et votre créativité sera en éveil et vous verrez la beauté partout. Vous irez très bien physiquement et intellectuellement. Vous aurez les capacités nécessaires pour planifier méthodiquement vos approches et vos activités et cela s'applique pour toute la semaine aussi. Cette période en particulier vous offre des énergies qui vous donnent un charme et un charisme que vous n'hésiterez pas à utiliser dans toutes vos négociations et vos discussions, un charme qui vous rend irrésistible. Et rien ne peut vous ralentir. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Sagittaire, votre deuxième maison. Vous continuez à avoir des approches méthodiques et très bien planifiées et vous ferez des progrès solides dans vos démarches. Vous avancerez d'une manière structurée et bien organisée et avec beaucoup de détermination et de persévérance, mais le plus important serait d'avancer prudemment, ne pas accélérer vos démarches ni prendre des décisions actives, que ce soit au niveau physique ou intellectuel, car les énergies influencent quelques confusions entourant surtout les investissements, l'argent et les relations, donc les aventures, que ce soit au niveau physique ou décisionnelles ne sont pas euh, du tout favorisées ni recommandées durant cette période. Samedi et dimanche, la lune sera dans votre troisième maison, dans le Capricorne. Vous pourriez avoir des conversations très stimulantes et nourrissantes émotionnellement et intellectuellement durant cette période. Votre sensibilité émotionnelle peut conduire à une forte intuition et même à des capacités intuitives. Mais n'oubliez pas que l'attachement émotionnel peut obscurcir votre perception. Vous pourriez aussi avoir envie de sortir de votre zone de confort, mais vous feriez face à quelques obstacles qui vous empêchent, ce qui pourrait conduire à quelques frustrations intérieures, ce qui pourrait aussi se répercuter sur vos relations, plutôt les, plus les relations intimes. Essayez de ne pas ruiner l'ambiance pour les membres de votre famille et focalisez sur relaxer, vous reposer et vous ressourcer durant cette fin de semaine. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne.